Salut tout le monde, moi c'est Calumet, aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel pour vous montrer comment on centre verticalement et horizontalement un élément donc, comme ceci. Donc, pour ceux qui n'ont pas le temps, de tous les cas, je mets le lien du JSI dans la description, donc n'hésitez pas à checker. Et pour ceux qui ont le temps, je vous montre la procédure, c'est parti. Donc, je vais enlever ça. On sur une base neutre. Voilà, on va mettre un petit peu de style. Une hauteur et une largeur. Une bordure. Donc là, c'est le comportement normal du navigateur. Hein. d'accord Pour centrer un texte, utilise la propriété qu'on connaît tous hein. Text and Center. Pas très compliqué. Maintenant, l'astuce, c'est d'utiliser un display table. Donc en fait le table cell il va copier le comportement d'une cellule de tableau et le vertical align c'est la propriété inhérente au table cell qui vous permettra de jouer sur l'alignement du contenu donc il dit aussi Voilà. Voilà, donc le tutoriel est fini, merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça t'aidera. Euh, pour ceux que ça a aidé, n'hésitez pas à partir de la vidéo pour essayer d'aider un maximum de personnes, parce qu'on a tous, euh, un jour ou l'autre, en CSS, rencontré ce genre de problème. Et avant de connaître cette propriété, moi, j'étais bien emmerdé. Donc merci encore d'avoir regardé la vidéo, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et euh, je voulais terminer cette vidéo avec une petite dédicace, donc à Jessica, qui euh, utilisatrice qui m'a mis un commentaire sur une très très ancienne vidéo que j'ai fait il y a 5-6 mois. Donc, euh, merci pour ton commentaire. Donc, euh, comme tu vois, j'ai pris tes, tes conseils à la Maintenant, je fais des vidéos avec ma voix. Et euh, plus tard, quand j'aurai une bonne webcam, peut-être que je mettrai ma, ma tête. Ça, c'est pas sûr. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Et on se dit à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao